Et salut à tous, c'est TipsAiron, je suis en compagnie de Tips Physio. Salut à tous. Tips Physio qui est donc un petit nouveau euh, que vous n'avez encore jamais vu en vidéo. Donc euh, c'est un pote à moi en fait et qui est rentré Tips en tant que GFX et aussi bah, maintenant en tant que, que player, notamment dans le roster LOL. Et donc il fait euh, quelques vidéos avec moi, voilà, il m'a proposé de faire ça. Cette vidéo, cette nouvelle série même, donc c'est euh, le cob de Portal 2 et je me suis dit ouais ça peut être vachement intéressant. Donc voilà, on c est, est parti. C'est avec une histoire euh, bien, bien sympa et, et des musiques vachement entraînantes. C'est ça. Euh, on va peut-être vous proposer plusieurs épisodes, ne pas encore, mais si c'est un succès on, verra. on verra Voilà, un... donc pour l'instant je ne le respecte pas. Parce que moi je n'ai aucun respect. Non mais c'est vrai que c'est une bonne idée parce que c'est vachement intéressant comme jeu. Surtout à deux en fait. Moi, fait Beaucoup de réflexions, etc. Voilà donc toi t'as déjà commencé un peu le coop. Et là on est donc. Donc on est au premier. Pas, 1, au premier défi. Alors. Parcours 1, très bon, Let's go. allez go. Euh... Alors... C'est quoi ça C'est pour choisir la salle de test que là non, on a la 1. Vas-y. Là c'est la, la 3, là c'est la 4, ok. Waouh wow. Allez vas-y, viens. Let's go Allez Là il nous démonte à chaque fois. Ouais, à chaque fois, ouais. Bah, c'est pas 39, cool. Hein, tu vois. Après il y a tout 8, tout 7, enfin bref. Ah mais t'es drôle, dis-moi ouais, Je sais, oui. Vous avez vu il est aussi drôle ça, que ça, moi hein. ça, Par contre, faudra vous y faire. T'inquiètes, hein, <rire> T'inquiète, on est l'habitude avec euh, mes épisodes d'Amnesia. <rire> Une blague de merde par épisode. Oui, au moins. Ok. Notre ami Maître Gims, notamment. Alors, oui, Maître Gims, Snoop Dogg, toi même, tu, tu connais les bails. Est... Voilà. Alors. On va peut-être euh... éviter de parler pendant les dialogues, c'est parce qu'on t'en pense. Non. Oh, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles des dialogues, on est des thugs. Allez, Alors, euh, vas-y, je touche cette porte. Non, ça. Merci. Moi, je te la laisse ouverte. Voilà, maintenant tu peux entrer. Oui, donc voilà, donc, je peux avoir la vue du partenaire avec, euh, avec Tab, donc c'est plutôt sympa. Ok. Ok, pas du tout. Et ensuite, ouais, non, faut pas que je rentre, en fait. Non, parce que le bouton, il est là-bas. Et oh, je vais refaire ça, je J'ai les petites mécaniques pour aller un peu plus vite, vous avez vu. Vas-y, viens. Tu sais que c'est complètement inutile, Mais t'en es Vas-y, mais viens. Rentre dans la, la porte, là. Je t'ai ouvert la porte. Ah, d'accord. D'accord, ça marche. Je retourne à travers le partage. Vas-y, là. Oui d'accord, t'as eu un portail. Vas-y, ouvre vas y vas y vas-y. Et là, je prends ton portail. Eh, hé Eh Euh, du coup... Vas-y, rouvre moi la porte du coup. Non, faut tu... que je te mette un portail qui est con. Mais vas-y, ouvre-moi la porte toi plutôt. Attends, attends, j'arrive, j'arrive. Salut. Coucou. Ok. C'était laborieux, mais... Ouais, là, on a un peu galéré pour, euh, <rire> pour un truc tout con. Bon, parfait. Pourquoi le parle de Einstein aucune idée. On a même des petits gestes plutôt swag. Vous allez ouais. voir. Qu'on débloque au fur et à mesure qu'on avance aussi. Tu les pas encore tous, toi. Parce que toi, t'en as plus que moi là déjà Ouais, ouais. Bah ouais. Ah, ok. Ouais. Euh, par contre, on parle euh, sur quelle ouais. durée euh, au niveau de l'épisode euh, Une demi-heure, non euh, Ouais. Okay. De demi en fait, on verra en fonction de sa vitesse. quoi. On allez la dernière, ou quoi. On va faire la fête. Génial. Ouais on va voir, on va voir. Allez, dans ta face. Vas-y passe. Et... Ah, je t'ai brain en fait. <rire> ok. Là tu passes. Ouais. Voilà, et là il y a quelque chose non il Y a pas un portail à mettre ou des choses comme ça Pardon. Alors là j'ai euh, un truc pour mettre un portail. Et et... Mais j'en ai qu'un. Ou alors sinon... Bah tu sais quoi, je te rouvre, t'en mets en là. Vas-y. Okay, va. euh, ouais, mais euh, non, rapide, rapide, rapide, rapide, rapide. On est qu'éblo. Okay. Ah, oui. ah oui, ça va être chiant, ça, par contre. Euh... Vas-y. Euh... Non, c'est bon, parce que mon portail est de l'autre côté. Donc, vas-y, okay, prends vas mon portail, tu seras tout de suite là. Ça marche. Coucou. Coucou. Ok. Euh... Ok. Ah, je me souviens de cette salle. -là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici Là, on a un bouton. On a un bouton là, un bouton là, un bouton là, un bouton là et en gros il faut qu'on appuie ah. assez rapidement parce qu'il y a un timer en dessous. tu vois. Moi, ah oui il de... y a différentes pings en plus. Et tu mets là, uh -huh. hop, et ensuite il faut qu'on passe directement juste <coughs> là. Donc toi il faut que tu fasses pareil, tu mets tes portails comme les miens, on essaie d'appuyer sur les 4 boutons le plus rapidement possible. Faire ok. Ça. Attends, euh... Tu le oui. Voilà. T'es chaud de... On peut mettre et mettre... Ta... Attends. On peut faire ça. Ah nice. Allez go. Ah j'ai failli le mien. On recommence. <rire> oh le con. <rire> j'ai dit qu'est-ce qui marche pas, pas, pas, pas là. <rire> ok vas-y. Quelle organisation de folie. C'est magnifique. On est tellement concentré qu'on parle pas beaucoup du coup. On ça, est... que... Et on a fait quoi là du coup ah, ok, on fait tomber la baballe. Et on met la baballe dans le trou-trou. Voilà. Magnifique. Ah, eh, <rire> t'es ouais, sûr C'est arraché la tête. No regarde, regarde. Je vais me prendre un vent. Non. Non. Ah non Ah, il est gentil, il m'a même pas mis un vent. Allez, go. Ouais, donc pour l'instant, c'est des défis plutôt simples. Ouais. Mais je pense qu'après, ça va devenir très vite compliqué. Et ça vous permettra peut-être que si nous... Si, si, si vous pas encore les mécanismes tout ça, si vous ne connaissez pas le jeu ça vous permettra peut-être de découvrir les mécanismes. Ouais, et ça tu vois c'est comme euh, c'est un peu comme Amnésia, ça peut être super intéressant de le faire en live aussi. En live, oui. Comme euh, ça genre les gens... En live vu que c'est un peu lent et tout je sais pas mais... Non mais Amnésia c'est surtout, tu sais des fois euh, je suis bloqué genre... Euh, je, sais, je vois pas ce qu'il faut faire parce que t'as quand même 2-3 ennemis ouais. sur Amnésia. Et c'est pareil sur Portal et donc en live ce serait génial parce que genre... Euh, si t'as un abonné qui a eu... Non, casse-toi, 3... <rire> dégage. <'accord. rire> voilà. Confisqué. Parce que genre si t'as un, a... si un abonné qui a une idée tu vois bah être te la met sur le chat et euh, t'essayes de voir ce que ça donne et comme ça tu progresses un peu avec eux et ça peut être vachement sympa je trouve. En fait. Donc faut qu'on commence les lives. Ouais. Euh, du coup faut en faire quoi de ce laser Bah tu fais okay. même là et là. Parce que tu vois il y, y a certes ah, c'est en gros faut qu'on les active avec le... Ouais faut que le rayon laser passe à travers. Voilà. Donc, c'est à dire que si on faisait un okay. portail tout au bout, et enfin, attends. Si on faisait seulement un portail ici, et un portail là, ça marchait pas. Parce qu'il fallait qu'il passe par celui du début. Bref. Vas-y, Et il y a vachement moyen Allez. de se troller dans ce jeu, c'est assez marrant quoi, en plus. Ouais, avec les portails et tout. Et oh putain, il y a les sales bêtes, ça y est. Ah, c'est la première bets. fois que j'en croise. Ah oui. Ah oui, je pense qu'on pourrait s'amuser. Euh, Donc qu'est-ce qu'il faut bah, faire coup, là Je vais peut-être aller chercher le... Non. Le quoi Ah oui, les sales bêtes, tu veux que je te montre un truc Attends. Non, wow, wow, wow Tu vas crever. Ah mais ils, ils peuvent nous shooter en diagonale oh, Oui, oui. Comme ah, les FTP Alors, il faudrait que tu... Vas-y, mets f ça. Il faudrait que tu ailles te mettre sur le bouton, là, et je te montre un truc. Voilà. Regarde. Vas-y. Rambo Ah, ça c'est cool, ça. Ouais. Allez, cramé. T'es mort. Oula, elle rage T'énerve pas. Attends, parce que du coup, on, a chose. on peut même les prendre, non Et on peut les prendre. Ouais, ça, le aussi. Énorme. Moi, oh, je peux pas le brûler. <rire> il va te tuer. Merde. <rire> ça fait des dégâts, cette merde. <rire> ah, Ça fait mal. Alors, du coup, euh, qu'est-ce qu euh... euh, qu que Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu disait... ah, ok, c'est bon, là. Qu'est-ce que tu essaies de faire toi, tu es là et là. Non, c'est bon, je l'ai mis à la place, vas-y, mets-les. Mets les tiens. Euh, non non. Non, non, non. Toi, le tiers, tu dois mettre là le... parce qu'il faut pas qu'il passe par celui-là aussi, en fait. Tu vois, de là, il est là l'eau Oui. Comment ça oh, non, Ah, oui, d'accord, faut d'abord qu'il passe. Euh... Merde, j'ai failli là. Ah, d'accord, et après, tu mets ça. ça. Et là, ok. Fait... Parce y a des scannies, Allez, go ouais. T'es sérieux là Est-ce que t'es sérieux bon. Bon. bon, easy bon. Easy pour l'instant Je te carie un petit peu quand même Ouais tu me caries un peu sur certains trucs On appelle ça la novicitude <rire> La novicitude d'un héros Tu as le grand dadé <rire> Tu as le grand dadé le, petit... le mien il est plus swaguel Mm -hmm. Je suis désolé pour toi. C'est parce que tu hostes. Non mais Non mais j'suis oh, bon. je suis pas d'accord. J'ai refusé de faire ce geste. Euh. OK, donc on est dans la quatrième salle. Ah, euh. si Oula, elle nous parle mal là. Ah, Est-ce qu'elle qu Alors attends. Qu'est-ce okay. qu'on a en bas ah, si En gros il y en a un pour les faire descendre, et un pour les faire monter, et je pense qu'il va falloir qu'il y en ait un... Est-ce que, que, que je peux mettre un portail dans... Et eh oui mais comment tu rentres Ah tu rentres par là Ouais. Ok. Je suis dedans vas-y. Ok. Fais descendre. T'es où en fait je te vois pas. Là je suis tout en haut. Ok tout ok temps. ok ok. Donc là faut que je fasse descendre du coup. Vas-y. Bah, je pense qu'il faut que tu passes par là en fait. Et quand tu veux, que je passe par là. Vas-y, fais descendre. Ok, d'accord. Vas-y. Non, non, descends, descends, descends. Mais il veut m'écraser cet enfant. Je le vois bien venir là. Allez, vas-y, descend. descends. Descends ouais, encore. Là, ah, ok, d'accord. Tu, ouais, tu as le terme. tout, je Vas-y. Ah, d'accord, parce que tu peux descendre. <rire> oh l'enfoiré Putain, je le sentais en plus, je l'ai dit. Parce que tu peux descendre qu'un cran par un cran Ouais, c'est ça. Non, non, je peux descendre qu'un cran tout court, en fait. Il y en a un pour ah, descendre d'un cran et l'autre pour descendre de deux. Mais merde, comment on fait, alors Euh... En gros, faut... il va falloir que tu passes par en dessous. Ah, j'ai compris. Non, j'ai compris, j'ai compris. Attends, je dis fais ce que tu veux. Vas-y. Là, en fait, t'as un truc à portail, ici, là. Euh, ici. Merde comment le Les portails, on s'en fiche. Là, il faut que tu fasses des... Là, fais, les... fais descendre le truc. là-dessus. Et là, tu mets... Tu... tu mets ton portail, là. Vas-y, fais des... Tu peux me faire monter, là, du coup fais monter. monter Comme ça, je passe là. Hop Eh, hey, hey. eh Et là oh, <rire> C'était tellement vieux, putain Mais, mais c'était vraiment ce qu'il fallait faire Tu t'es mis devant comme un con Attends. Vas-y, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Non Le centre est mort Dégage Dégage Mais putain, dégale! Ah, c'est bon. Non! Ah, oh, je vais te buter. Ah, là, c'est moi, j'y suis. j'ai suis. Parfait. Oula, j'ai bugué. Vas-y, descends. Hop, oh, va pas passer va oh, Vas-y. Non, mais non, mais t'es un gamin. C'est pas non, mais t'es un gamin. <rire> Ça y est, dès qu'on peut se tuer, la mission elle est plus longue d'un coup. Hein. <rire> j'ai pas fait exprès. Là, on va jamais la finir là. Vas-y, <rire> Allez, cette fois on l'a fait. Vas-y, monte. Descends. Non, non. Euh. Descends. Non, non, faut euh, monter, faut Oui, monte, t'as raison. Euh. Merde, j'ai mis le. Mec. <rire> on fera peut-être que quelques élites de, de temps en temps. Mec, t'as te voilà. <rire> fait exprès ou pas ah oui, t'as le con. Bon, vas-y, vas-y. Tu, tu m'as pas l'air très, très droué, donc euh, on va changer. Descends-le. Allez. Là, tu montes. Vas-y. T'as pas mis ton portail. Ok. À Et... quoi, quoi tu t'es de te Descends du Descends-le. Voilà. Vas-y. Vas-y, remonte-le, j'ai besoin du cube. T'as peut-être pas besoin de mettre ton portail là-bas, en fait. Oui, ça, ce que je euh... Ah, si, si. Mais par contre, fais pas le les gens ont. besoin. Vas-y. Non Le cube Le cube La blague Qu'est-ce que tu... <rire> L'homme qui galère... Attends. T'es où, là T'es là Il euh... faut que tu le descends. faut que je descends. Vas-y. est Descends Okay. Et là, euh, viens là, viens là. Attends, je peux même te le passer comme ça, attends. Je attends. <rire> non, je peux pas le prendre, vas-y lâche. Ninja Vas-y, viens maintenant. Mais pourquoi t'as pas pris mon portail Je sais plus trop. Ah bon, c'est parfait. Euh... Et ce qu'on va faire avec ça, du coup là, Faut, faut, une fois que tu ça, faut faire ça, là. Hop là. Donc tu le mets comme ça. Là. Et hop là. Ah, c'est trop stylé. Allez go, on a mis un peu plus de temps déjà celui-là, hein. ouais. un peu plus de fait mal. Hein. Le tuer, en fait, on a un peu fait les cons. Ouais. Papa, papa de la vie. Elle te respecte pas. pas je me fais, marcher. Je me fais marcher dessus, ouais. Ah moi je m'appelle Atlas. Ouais, moi, je Classe, hey, hey. Oui il y a des trucs qui font référence à la mythologie grecque dans le jeu. Enfin c'est pas grave c'est 2-3 trucs mais c'est marrant quand même. Non, pour moi tu es le grand dadé. Et toi, le... Faut que je te trouve un surnom. <rire> Faut que je te trouve à son nom, un surnom d'ici le prochain épisode. Attends, on va tenter ça. Ah j'ai vu un bouton aussi. Ah si oui. ça je m'en sou... souviens, je souviens de celui-là. Euh, Et donc ça plus... ça fait descendre. Ah, Attends, de... là on a un, il y a un bouton là. Un il a activé quoi le bouton Ah, ah tu ok. Juste, tu viens juste de demander un nouveau cube, mais par okay. contre. de celui-là. Donc ça reset le cube. Donc en gros, attends, tu vois, tu vois, les, tu vois ça là Attends, est-ce que tu vois ça là Ouais. ouais faut pas que tu le donc ça en gros c'est des récepteurs pour le laser, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Par contre t'évites de... ça va t'écraser. Hein, je te vois bien venir. Euh... Et là je saute dedans, vas-y. Mais du coup, il faut que tu sois juste, au euh, juste euh, en haut, juste en haut, je te fasse pas. Vas-y, je compte sur toi. Vas-y, go. T'es chaud. Hop. Non, ça passe tranquille. Du moment que tu m'écrases pas, ça passe. Ah, il m'a pas écrasé. Non, dégage. Oh putain, tu me pousses dans le... ah tu m'as poussé dans l'eau. Enfoiré. Ah, oh, tu peux passer à travers la vitre, t'es sérieux Ah bah oui. Ah, hein. oh, dégage, je dodge, je dodge. Ah oh, putain qu'il est con oh, Ok très bien moi je, pr ouais, je prends une caméra, Ah oh, on peut pas prendre les caméras C'est quoi cette blague non. non, tu peux pas. Ah tu peux que si tu les décroches mais bon. Euh... Et donc... Okay. Attends. Merde tu fais comment toi Parfait. Euh... Moi je me fais profondément au <coughs> cul. Mais dis pas qu'il y avait un truc à portail là-bas et qu'il faut tout refaire. Ah si c'est possible. Ce serait marrant que tu dois te suicider. Est-ce qu'il y a un truc à portail, là Non, il n'y a pas. Bah merde. Eh bah merde. Ça se trouve, c'est un truc complètement con. Ça se trouve, c'est juste tout con, Ah oui, mais c'est juste tout con, en fait. Ah oui, c'est tout. Vas-y. Prends mon portail. C'est tout con, en fait. Ok. Tu vois, et pas toi. Pourquoi elle ne me félicite pas, moi toi, toi tu seras à rien de te débrouiller. Mais je te baise Je t es t es te baise C'est bon, je suis Wampi. Les partenaires heureusement qu'ils ont précisé scientifique parce que sinon... Je fais la même taille que WMP. C'est pas ma ça. faute. Ah, ça <rire> <rire> <rire> oh ça le truc. Oh ouais. bon, mon corps décomposé, c'est magnifique. Petite délicace à toi Wampi du coup. <rire> oh, là là. oh la chute. Alors. Parfait. Attends. Là on peut mettre un autre truc. Oh Un truc génial L'utilité L'utilité Mais on va où là concrètement Dans ton cul. Bouge. Où est-ce qu'il faut aller I have no fucking idea. I have no... Ah, je vais le mettre au montage. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Hop là, et ouais. Ah, le chien. Et bah non Oh, je t'ai brain Ok, alors qu'est-ce qu'on a par là Ah, oui, je me souviens de ça. T'inquiète, c'est easy. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. En gros, faut qu'on trouve un disque. Euh, c'est tout bon. Il est là-bas en fait. Mais. Et comment est-ce qu'on y va du coup Bah, faut qu'on arrive à placer un portail sur cette foutue. Euh, sur ce foutu mur. Euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui devait rester en haut, non Non. Moi, je vois aucune ouverture pour mettre un portail. En gros, tu vois, c'est là-dedans qu'il faut qu'on mette le, le disque, mais il faut qu'on aille le chercher et. Attends parce qu'il y a quelque chose ici. Non ah oui. Attends, est-ce qu'il y a moyen de passer avec un portail quelque part non Attends parce que là on se bloque mais peut-être qu'il y a moyen. Non on peut pas. Euh, attends, il y a des trucs marrants mmh. notés t'es sur le tableau. il y a des coupe de... Oulah. Ne pas la croire. Oulah, ça c'est pas mon niveau en maths ça. <rire> <rire> <rire> ah putain Comment est-ce qu'on fait là C'est mmh. pas... Ben, quelle est la question bah, du coup, ça, qu Ah ça, Ah j'ai trouvé Y'a un disjoncteur Y'a un disjoncteur J'ai trouvé ah, A priori y'en a deux il faut qu'on les active en même temps Vas-y t'es prêt, prêt Ouais c'est ça Really nigga Really nigga <rire> <rire> ouais, Je te fais du travail au montage Really okay, nigga Attends Bah vas-y on va essayer Bah oui c'est ça c'est un timer en fait Vas-y <rire> non! Regarde-moi, regarde-moi. Il va me faire un petit geste, il est content. Ok, moi je fais pierre-feuille, ciseaux. Ça marche. Et tu, tu le vois le disque là Est-ce que tu le vois Moi oh, je me suis pris avant. Hop. Vas-y. Euh, euh, ouais, mais du coup tu fais comment Non, t'inquiète, il y, y a un interrupteur juste là. Ah, ok. Enfin, s'il veut bien. Allô Coucou. Allo. Oh là là, on si va perdre, perdre 500. Points. Dedans, est ouais. ah, ah, Merci ah. beaucoup. Non, moi, il est passé tout seul, je ok, et donc ça a servi à quoi Aucune idée, on mmh. a ah, juste une mission. Oh, elle veut nous démonter, la cochonne. Désolé. <rire> Désolé. Bon, par bah, où il faut aller là What? Oui, mais les trucs, oui, elles sont les ah, d'accord. Ah bah oui, oui. Je croyais que j'avais, je m'étais pris un truc dans la gueule. Bon, putain, déjà 22 minutes. Hein. Ça passe trop vite. Hein. Déjà 22 minutes. Ouais. Ça passe super vite. Avec ton grand dadé là. Avec mon grand ton grand dadé. Tu veux, tu veux oh, mon grand travail en binôme. Magnifique. Ah, petit hé, hein. hey, hey, donc on est revenu au début? Voilà. Donc tout, tout, coup, ça, coup. tout ça on l'a fait là, on a fait le euh, 1, 2, 3, 4, 5 euh, Oui on a fait tout ça là, donc si tu veux on peut couper l'épisode là et Ah ça... oui non d'accord, euh, dans chaque porte t'as euh... 6, 6 trucs euh, Oui, enfin ça change, là il y en a 8 par exemple. Mais... D'accord, ouais donc on peut en faire un par épisode. Ouais pourquoi pas, enfin, sauf si ça prend vraiment trop de temps quoi. Ouais mais écoute c'est pas mal, là on est un peu au dessus de 20 minutes. Du coup on va se quitter là pour cet épisode les amis, j'espère que ça vous a plu. La en tout cas c'est, enfin je trouve vraiment ce jeu, l'idée du jeu, le concept du jeu est énorme, franchement. Avec le, le Portal gun, c'est enfin, c'est vraiment une excellente idée qu'ils ont trouvé je trouve, euh, Valve. C'est, wow, les... c les... je trouve ça énorme les... comme Des idée. qu'il qu faut connaître sur les portails. Euh... Que je ne connais pas d'ailleurs. Ah pas, si, un... je dois enfin, connaître un ou deux trucs genre, quand tu sautes dessus et tout. Allez. Ah, what What <rire> Ok, oh merde, non, non, non <rire> Voilà, donc on va arrêter la vidéo ici, euh, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, vous nous laissez un like, vous vous abonnez, vous laissez un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. C'était Aaron et Physio, j'espère que vous l'appréciez, ce grand dadé, c'était sa première vidéo, et on vous dit à la prochaine, allez ciao tout le monde Gardez la pêche.